Ah oui, le 18 juin à 12h, place de la fontaine et des innocents. Euh, et il y aura tous les morts de rue. Euh, donc c'est une un a... C'est une, une action. Euh, c'est une cérémonie en l'honneur de tous les gens qui sont dans la rue. D'accord, donc euh, le 18 juin à 12h, euh, sur la ponce de la fontaine des Innocons, euh, donc c'est à Châtelet, il y aura une, une cérémonie en l'honneur de, de tous les SDF qui sont donc. Euh, mort dans la rue, euh, voilà, le 10 juin à 12h, sans que c'était une autre annonce.